Bonjour, euh, mesdames et messieurs, je suis Lambert Kouassi et je vous présente euh, l'opportunité d'affaire Live Good. Il s'agit d'une entreprise américaine okay, de compléments alimentaires. Ils font du commerce de produits de bien-être, de compléments alimentaires et c'est la, la seule compagnie au monde que je viens de découvrir qui a des produits qui sont 75 moins chers que tout ce que vous pouvez trouver comme produit de qualité sur le marché. Son fondateur, c'est Monsieur Ben, ben. Glensky, qui a au moins 20 ans d'expérience dans ce domaine. Il est accompagné par d'autres collaborateurs, euh, directeur produit, directeur formation, directeur éducation, etc., et qui l'aident à gérer cette entreprise. L'entreprise est très jeune et ils essaient d'adapter leur entreprise aux réalités dans le monde entier. Vous savez, nous sommes déjà un monde en crise. Alors, je vais donc vous présenter cette entreprise et comment vous pouvez faire de l'argent avec. Notez qu'ils ont quelque chose d'un peu spécial. regardez ici vous prenez une position. J'ai pris une position là. Regardez tous ceux qui sont rentrés là, tout ce que vous voyez qui sont venus après moi, toute cette liste de gens sont venus après moi. Et ceux-là, un grand nombre d'entre eux se retrouveront dans mon réseau personnel, dans ma matrice personnelle. OK, ça va jusqu'à 600 pages. Vous allez là, 600 pages. Tout ce que vous voyez là sont venus après, sont dans ma matrice. Enfin, pas eux tous. Pas eux tous. Mais... Dans mon app line, tout ce qui se fait dans mon app line et que les gens sont parachutés, dès lors que j'ai bloqué ma position, tous ceux qui viennent après moi euh, seront sont dans mon, ma matrice. Mais je ne dis pas eux tous. C'est ce que ce message en haut dit. Il y a 1651 personnes qui sont venues après moi. Dans les 1651 personnes, tous ceux qui sont de mon app line, tous ceux qui ont été parrainés par mes app lines et qui tombent dans mon réseau, sont considérés comme des gens qui vont faire part de ma matrice, matrice sur laquelle je suis payé. D'ailleurs, cette vidéo, je mets l'accent sur le côté matrice où on peut gagner jusqu'à 14 000 à 16 000 euh, on peut gagner jusqu'à 16 000 par mois. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui ont activé leur position. Ceux qui sont, euh, où c'est écrit pré-enrôlé, c'est ceux qui sont rentrés et qui n'ont pas payé comme toujours et ils sont en train de rater une très grande opportunité. Regardez-moi, je suis rentré, il y a 17,000 personnes, non, 1,751 personnes rentrées après moi, à trois jours après. Moi, j'ai eu un premier compte qui m'a permis d'étudier le système, mais mon compte professionnel, mon compte personnel que je prends pour travailler, lui, je l'ai enregistré à peine trois jours. Mais j'ai pris un compte test pour étudier le système avant de m'y engager réellement. Un compte test où j'ai mis, mis au moins, au moins euh, deux à trois semaines pour bien étudier d'abord. Mais dans les 1.751 personnes, il y a au moins au moins 1000 qui peuvent être en dessous de moi, qui proviennent de mon app-line, grâce au parachutage. Vous voyez là, on va jusqu'à suivre 100 pages. Suis 100 pages. Plus, plus que ça d'ailleurs. Enfin, ici c'est une liste comme ça, ils où il y a 100. Bon, ils disent « next 100 », les « next 100 », bon, c'est parce pas ce que ça veut dire « next 100 ». Mais bref, vous avez compris, ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui ont activé leur position. Et c'est de ça, je voulais vous parler. Alors, d'abord, notez que pour l'événement de notre SEM, il faut payer des frais d'affiliation. Comme dans toute entreprise, dès que vous payez les frais d'affiliation, vous êtes un affilié de cette entreprise, que vous pouvez développer donc des affaires. La bonne nouvelle, c'est que même sans parrainage, on peut avoir jusqu'à 2047 dollars par mois. Mais ça ne sera pas chose aisée, parce que ce qui va vite, c'est avec le parrainage. Et après, avec le parrainage, on peut aller jusqu'à, avoir 4000 dollars par mois. Est-ce que je vais vous expliquer comment cela est possible en moins de 15 minutes, je, je l'espère. La première commission, ça s'appelle fast Start Commission, que je vais vous expliquer rapidement. La deuxième, ça s'appelle Matrice Commission. La matrice, c'est basé sur ce que je vous ai montré ici, tout ça. Sur les gens qui rentrent après vous, que vous ne connaissez pas, que vous connaissez. Donc, vos profils et sous sont en dessous de vous. Mais il y a des gens qui quittent en haut là-bas, qui tombent dans votre réseau parce qu'eux, ont déjà bloqué leurs deux fioles et ils parrainent encore parce que pour monter en grade, il faut parrainer encore, encore, encore. Ici, c'est le nombre de personnes qui font de vous, des personnes qui ont des grades. OK? Nous en parlerons. Donc, ce qui fait que pour devenir, par exemple, bronze, il faut parrainer deux personnes. Pour parrainer, devenir silver, il faut parrainer dix personnes. Pour devenir gold, il faut parrainer trente personnes. Pour devenir platine, il faut parrainer cent personnes, etc. Donc, les APLN en voulant parrainer beaucoup, pour avoir ces grades-là auxquels sont liés des avantages énormes, ils vont continuer à parrainer, parrainer, parrainer, et des gens comme ça vont tomber dans votre raison. La bonne chose de faire, c'est que quand vous prenez dans cette affaire net payez ce que vous devez payer. Et c'est pour que vous puissiez comprendre qu'ils sont en train de vous expliquer ce que vous devez payer. Ne payez pas, cinq jours, quatre jours après, vous êtes zappé du système, vous perdez tout ce monde qui est en dessous de vous. Bien. Et ce monde qui est en dessous de vous peut vous donner de l'argent. C'est pour ça qu'ils vous font comprendre qu'on peut même gagner jusqu'à 2000 et quelques dollars sans parrainé. 2047 dollars sans parrainé. C'est grâce à ce parachutage de tous les appels qui sont en haut de vous, leurs filles qui tombent en dessous de vous parce que vous voulez monter en grade qui font que vous pouvez gagner de l'argent sans parrainé. Et c'est tout ça qu'ils vous expliquer. La troisième commission qu'ils doivent vous expliquer, c'est la commission appelée Making Bonus. Comment ça fonctionne? En effet, il y a six commissions au total. Mais ces trois premières commissions, là, c'est pour ceux qui ne sont pas trop intéressés par le business du complément alimentaire. Et je vous explique comment ça marche. La première chose à faire, c'est de payer votre abonnement annuel ou mensuel. L'abonnement annuel fait l'abonnement annuel fait 140 dollars. Si vous devez vous-même faire les paiements avec le tronc, prévoyez 3 dollars de, de, de frais de gaz pour pouvoir gérer ça. Donc, si vous avez entre 142 et 143 dollars, vous pouvez payer pour l'année. Il y a aussi l'option mensuelle. Vous payez d'abord 50 dollars pour le premier mois et chaque mois, vous payez 10 dollars sur 12 mois de l'année. C'est cette option qui vous va. Notez que si vous ratez un mois, vous perdez beaucoup d'argent, vous payez, perdez des privilèges énormes. Donc, la, la chose qu'il faut conseiller aux gens, c'est de payer un coup pour l'année, vous n'avez plus de problème. Pour l'année, prévoyez 140 dollars UEDT et 3 dollars de frais de gaz 30. Pour ceux qui veulent payer en d'été. Ou bien, pour ceux qui veulent payer par mois, je viens de vous expliquer, je ne suis plus pas favorable à ça. Mais ceux qui veulent le faire, vous payez 50 dollars d'abord et le reste, vous payez par mois, 10 dollars par mois jusqu'à la fin de l'année. Payer mensuellement est plus coûteux que payer un coût, 140 dollars. Bien, maintenant, vous avez compris. On suppose que vous êtes déjà membre. Dès que vous parrainez quelqu'un qui vient avec 50 dollars, 49,95, ce sont les deux, l'affiliation plus le premier mois. La personne paye 50 dollars, la l'accompagnement vous donne 50% de ce montant qui fait la, pour la commission, on appelle Fast Commission. Et donc, vous avez 25 dollars. C'est-à-dire chaque fois que vous parrainez quelqu'un qui paye ça, 50 dollars, vous avez 25 dollars, 50%. C'est déjà beaucoup. C'est-à-dire si je parraine deux personnes, j'ai 50 dollars. je parraine quatre personnes, j'ai 100 dollars. Je parraine encore deux autres personnes, encore j'ai 150, je viens de rembourser mon argent. Donc, si je parraine six personnes je rembourse mes 140 dollars que j'ai dépensés pour boire des événements de ce système. Ce n'est pas tout. Dans la même commission, la même commission qui est là dit que si vous parrainez deux personnes, vous dans le grade de bronze, vous avez 50% sur vos fioles directes, commission de parrainage. Mais si eux aussi, ils parrainent à votre deuxième génération, vous avez 10% sur tout ce qui se passe là-bas. Or, là-bas, vous avez quatre personnes qui payent aussi le, montant, le même montant qui est là. Sur quatre personnes qui payent 50 50 50, 50 à votre deuxième génération vous aurez là-bas encore 5 x 4 20 encore donc vous avez eu 50 sur vos deux premiers feuille 50 pardon pas 50 dollars oui 50 dollars 25 25 et puis en bas là -bas, vous avez 20 dollars encore 5 x 4 puisque vous avez 10 sur les 5 dollars 10 de 50 10 sur leurs 50 dollars 10 de 50 dollars de quatre personnes ça fait 5 dollars x 4 5 fois 4, ça fait 20 Plus vos premiers 50 sur vos deux premiers ça ce sont 10 Vous venez d'avoir la moitié de votre argent que vous avez dépensé qui était de 140 dollars. Juste parce que vous avez parrainé deux personnes, que les deux ont parrainé deux personnes. Pour ceux qui sont dans le système de mondial, même si on vous donne vos deux fioles, et que à vos deux fioles, on leur donne leurs deux fioles, vous avez encaissé déjà 70 soit la moitié de ce que vous avez dépensé vous-même. L'option en requête, c'est ceux qui n'ont pas parrainé, qui grâce au parachutaire peut avoir aussi des gens en dessous d'eux. S'ils si ont des gens en dessous d'eux pour un système binaire, le système est binaire, alors le parachutage, c'est pour ça que le système est binaire, parce qu'il faut qu'il ait des parachutages, et le parachutage fait que des gens peuvent gagner de l'argent sans parrainer. Je vous donne un exemple. Vous rentrez dans le système parrainer M. A et B. M. A et B, ils n'ont pas encore parrainé, vous trouvez encore des gens encore. Vous trouvez encore deux autres personnes. A va recevoir ses deux premiers fioles alors que A n'a pas encore parrainé. Parce que vous avez parrainé quatre, votre premier furel qui est à gauche, on remplit de gauche à droite, reçoit d'abord ces deux fioles. Vous continuez de parrainer, B va tout encore, ces deux fioles. Donc ceux-là, ils peuvent bénéficier des mêmes 25 dollars là, alors qu'eux, ils n'ont pas encore parrainé. Mais c'est parce qu'ils ont un puissant a qui fait ça. Ça, c'est ça qu'on dit. en c'est celui qui n'a pas parrainé. Pour se qualifier au grade, il faut commencer d'abord par deux fioles. Deux fioles donnent le grade de bronze. Silver, c'est 10 personnes. Et vous avez les avantages. Regardez, pour Silver, on descend encore. 10% le deuxième rang, 5% et 4, 5% le quatrième rang. Pour gold, vous voyez là, on descend jusqu'à euh, à ce pourcentage, comme vous le voyez, platinum, on descend jusqu'à ici, et même diamant, on descend jusqu'ici. Je vous ai déjà dit que pour les grades, bronze, c'est deux personnes, silver, c'est 10, euh, gold, c'est 30, platinum, c'est 100 et diamant, il faut avoir trois bons pieds et au moins 200 2500 personnes dans votre réseau qui chaque mois payent au moins les 10 dollars, dont on va parler maintenant. Ce qui, ce qui fait qu'on on aborde maintenant, après avoir expliqué cette première commission, on vous explique okay. maintenant la deuxième commission on appelle « matrice commission ». Je vous ai déjà expliqué que lorsque vous rentrez dans le système, des gens comme ça, par milliers, rentrent en dessous de vous. Mesdames, messieurs, les gens qui sont en bas de moi, qui sont autour de 1 757 personnes, c'est juste en trois jours. Non, nous sommes au troisième jour aujourd'hui. Troisième jour aujourd'hui, 1 757 personnes en dessous de moi, et, dans, et dans, dans trois mois, et dans un an. Et ces personnes comptent dans ma matrice aussi, si et seulement si, les, les gens qui tombent là en, en parachutage proviennent de, de mon réseau, de mon Appline. Et ça fait partie de ma matrice à moi, matrice dont on va parler maintenant. Il est de la question de la matrice commission. Pour se qualifier, il faut être un affilié qui a payé ses frais annuels et qui est un affilié qui a payé ses frais d'affiliation, qui a payé son frais, ses frais annuels ou bien son frais, ses frais mensuels. La compagnie consacre 10% de tout ce que les gens payent, 2,5% sur les 10 dollars que les gens payent sur chaque palier pour vous rémunérer. Comme je l'ai indiqué un peu plus haut, les grades, il y a ceux qui n'ont pas parrainé qui peuvent aussi être payés jusqu'à récolter 2 2047 dollars. Il y a ceux qui ont parrainé au moins deux personnes qui, eux, peuvent aller jusqu'à 4 095 dollars. La différence entre les deux, c'est que ceux qui n'ont pas parrainé, on les limite à la 12e génération, si leur réseau est bien rempli, et ceux qui parrainent, eux, on les limite à la 13e génération. Excusez-moi, on ne veut pas vous dire que quand vous rentrez, vous allez avoir ce montant chaque mois. Non. Ce montant, vous, vous allez l'avoir mensuellement, mais il va évoluer avant d'arriver à ce montant. Vous pouvez, par exemple, avoir d'abord 100 dollars par mois. Après les mois qui suivent, votre réseau atteint un niveau pour avoir 1000 dollars dans le mois. Après, jusqu'à ce que ça se stabilise à 2047 dollars, en ce sens, dans le sens que tout le réseau a été rempli sans trou à l'intérieur jusqu'à la 12e génération. C'est dans ce cas que vous pouvez avoir ce montant. Les pourcentages de 2,5% sont appliqués sur les 10 dollars, 10 dollars que les gens payent dans votre réseau. Vous savez que c'est un simple binaire, évoluer 2-2, 2 fois 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 personnes ici, ici c'est 4 personnes, ici on a 8 personnes, on a 16 personnes ici, on a 32, on a 64, on a 128, 256 personnes, celui qui, qui paye 10 dollars, hein, 256, euh, 512, euh, 1024, euh, 2000, etc., etc. etc. Et donc, au fur et à mesure d'avancer, votre réseau va aller de façon exponentielle qui fait que le nombre de personnes qui payent 10 dollars par an ou bien 10 dollars par mois fait que vous pouvez gagner, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Mais pour ceux qui sont dans l'option, ceux qui comptent l'option euh, sans parrainage, ça sera, ça sera vraiment difficile d'évoluer et ils l'ont déjà expliqué eux-mêmes que ça va aller lentement. Par contre, ceux qui eux-mêmes parrainent et qui construisent un réseau comme une communauté qui peut se construire un réseau où chacun a deux, deux, deux, deux, deux le réseau est rempli, équilibré, dense, alors, eux, ils peuvent aller évoluer aussi pour stabiliser. Un jour sur leur réseau, atteint la 13e génération, vous êtes là, vous devenez salarié, un salarié, quelqu'un, excusez-moi, un salarié qui a 4000 dollars dollars par mois. Ceux qui sont, sont silver, qui peuvent aller jusqu'à euh, 10 fuel, aussi c'est la même chose, 4,95, on vous paye jusqu'à la 13e génération. Et c'est ceux qui peuvent parrainer encore aller jusqu'à gold, celui qui a 30 fioles, on t'a donné deux fioles ici. Si toi, mais tu veux parler à encore 28 autres personnes, tu seras qualifié cette fois-ci pour que tu prennes ce montant. Parce que là, toi, ton réseau va aller à la 14e génération, alors que ceux qui sont limités à deux fioles sont bloqués à la 13e génération. Et tu vas à la 14e génération qui fait la différence entre 4 dollars et 8 dollars. Parce qu'effectivement, le, le réseau qui est ici, là, 14e, c'est le double du premier réseau qui est là-bas, presque. Le double, OK? Donc, c'est pour ça que 4095, ici, on a 8191, et ainsi de suite. Voilà la deuxième commission importante. Mesdames et messieurs, la troisième et dernière commission pour terminer ce, ce tutoriel s'appelle le marking bonus. Le montant qu'on vient de voir ici, où d'autres gagnent 2000 dollars, d'autres gagnent 4000 dollars, d'autres gagnent ceci, cela. La compagnie dit que si vous avez parrainé des gens directement qui font partie de votre première génération, c'est à vous qui les avez parrainés directement, et que ces personnes, on gagne ce montant qui est ici, vous qui les devez parrainer directement, on vous donne encore 50% sur leur, leur gain. Leur gain mensuel qui est ici, là, vous gagnez encore 50% sur ça encore. Ça veut dire que si votre fille gagne, par exemple, 2040 dollars, vous aurez par mois euh, 1020 dollars, soit 50% sur ça encore. Et c'est ce qu'ils ont expliqué ici. Il dit que supposons si vous avez par exemple parrainé 10 personnes personnellement et que chaque personne gagne dans le système 6 000 par mois. Vous, 10 personnes, 50 de 6 000 c'est combien C'est 3 000 3 000 fois 10, ça fait 30 000 que vous pouvez prendre par mois. Mesdames, Messieurs, comment on rentre dans ce business On rentre avec de la crypto-monnaie, du Bitcoin, de l'Ethereum, tout cela. Et on peut retirer son argent avec du Bitcoin. Et on peut aussi retirer l'argent par le transfert bancaire. Par transfert bancaire, pour ceux qui le veulent, qui sont en Europe, qui veulent le faire. On peut aussi rentrer en payant avec une carte de crédit. On peut aussi payer une crypto-monnaie. Mais moi, pour ceux qui sont de notre communauté, je vous conseille l'option de crypto-monnaie. C'est encore plus simple et encore moins cher par rapport au cas de crédit. On va prendre des frais un peu plus élevés. Pour les retraits, c'est la même chose. Passer aussi par les crypto-monnaies pour faire vos retraits. Si, ce si, on va s'arrêter là. Je tiens à vous remercier. Et je crois que vous avez compris l'essentiel pour ce programme. Je vous prie de l'explication concernant les produits. Sinon, on peut aller jusqu'à expliquer les commissions concernant les produits ou ceux qui sont des affiliés en parrainant des gens qui font des achats de produits gagnent beaucoup d'argent là-dessus. Ou bien vous pouvez même euh, prendre des, le grand stock de produits et revendre à, et puis vous faire de l'argent. On peut avoir aussi le, ils ont un, un, un bonus qu'on appelle Diamant Pool, qui permet aux gens qui ont atteint des grades de diamant de se faire beaucoup d'argent chaque mois. Mesdames, Messieurs, la compagnie à créer les conditions pour ceux qui veulent vraiment réussir. Je vais m'arrêter là, je vous remercie. Et donc, rendez-vous au sommet pour ceux qui ont compris, qui peuvent, peuvent vraiment en profiter. Une chose à vous dire, n'essayez pas de vous inscrire et de ne pas agir. Inscrivez-vous, agissez, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle le power line, la matrice du power line, qui peut vraiment vous donner beaucoup de choses. Vous avez mon exemple, en trois jours, 1757 personnes, ce n'est pas rien, dans le monde entier, les gens rentrent ça et là. Ceux que vous voyez en rouge, c'est ceux qui en profitent. Ceux qui sont en noir, c'est ceux qui sont des plaisantins qui s'inscrivent sans rien payer. Et c'est eux qui vont se plaindre pour dire que ce n'est pas rentable pour eux. Mesdames, Messieurs, Time is money. C'était Lambert Je prends congé de vous. À la prochaine fois pour un autre tutoriel. Merci. Ciao.